C'est tombé son argent. Ah, ça doit être le monsieur. 50, 60, oui. 70, 80, 90. Monsieur, s'il vous plaît. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent. Petit l'argent, de compter l'argent Tu avais de me demander l'argent. Vous le faites vous désagérer, je n'ai pas l'argent. Ah non, non, excusez-moi. 110. 100, 100, 100, Demandez, Il manque 20 000. Hein. Hein, C'était 130, comment 110 Et.